Déclaration de la députée. Merci, M. le Président. Après deux ans d'absence, l'activité est estivale est reprise dans ma circonscription. Cela a débuté quelques semaines de cela. Il y a plusieurs activité intéressante et ensuite, le festival est appelé le festival agricole. J'ai participé le week-end dernier et j'ai ouvert le 163e festival. Et en septembre, il y aurait une autre activité, la 167, l'activité Renfrew Fair. Et bien que ces festivals sont intéressants, ils ont plusieurs éléments communs. Il y a une nature agricole dans ces festivals, et ces festivals ramènent toute la communauté ensemble. Et les familles qui travaillent de manière acharnée font partie de ces collectivités. Lorsque j'y participe, ils ont. Bien sûr, je me rends compte qu'ils ont changé pendant les années, mais les gens ont hâte de s'y rendre, de rencontrer les uns les autres et d'apprécier la compagnie de leurs voisins et de leurs connaissances. En continuant à respecter les traditions, ces événements représentent notre communauté qui est tellement spéciale. Cela m'assure que d'ici 100 ans, ces activités vont toujours continuer à se passer dans ma circonscription. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de London Fanshawe. Merci, M. le Président. De manière quotidienne, nous recevons des appels des, co des commettants concernant le système de santé par rapport au temps d'attente et aux difficultés d'avoir accès aux urgences et par rapport à l'ordre du gouvernement G7. J'ai reçu un courriel de Ryan et je veux partager son histoire parce qu'il n'est pas le seul. Sa fille est une infirmière autorisée qui a plus de 30 ans d'expérience. Elle a vu comment ce système s'est effondré. Son médecin a pris sa retraite et il a seulement reçu un numéro de téléphone pour contacter en souhaitant d'avoir accès à ses soins. Il n'a pas eu l'occasion de remplir un formulaire de demande et on l'a forcé à laisser sa maison et en tant que survivant de cancer, il a besoin de soins primaires essentiels. Il a dû passer à plusieurs péripéties pour avoir accès à des prescriptions pour ses médicaments. Il doit aussi télécharger une application téléphonique. Ryan est un aîné et cela est une situation honteuse. Il est temps de répondre à cette situation, cette crise. Dans le système de la santé, notre parti a offert plusieurs solutions. Est-ce que le gouvernement va finalement réintégrer le programme afin de faciliter l'accès au travail à ces professionnels formés à l'étranger et à respecter les professionnels de la santé qui méritent un salaire adéquat? Oui ou non? Député de New Market, Aurora. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour vous informer d'un organisme dans ma circonscription qui est tellement important dans ma... à Aurora, qui crée des impacts significatifs dans la vie des zoniers. L'organisme la... 108 d'aide, qui est une... un organisme chinois, le Président l'a appelé 108 parce qu'il veut aider ses membres à vivre jusqu'à l'âge de 108 ans. L'organisme a une vision d'appuyer, l'aide, de fournir de l'aide à la vieillesse et ils offrent des activités physiques et des services à la santé mentale et au bien-être. Ils offrent du de, de yoga, des clubs de, de chant et de danse et de cultivation. Ils offrent aussi des cours pour empêcher à ce que les aînés tombent ou soient victimes de chutes. L'organisme 108 a reçu une subvention du gouvernement et grâce à, ce, à cette subvention, ils ont pu aider les aînés dans notre communauté afin à les maintenir en santé de manière physique et de manière mentale pendant la pandémie. Ils ont aussi converti leurs programmes vers des programmes numériques afin de continuer à rester connectés dans leur co communauté qui a plus de 2000 aînés en commettant des activités physiques. Le samedi dernier, j'ai été fière d'être invitée à cet événement où il y a eu des bar un barbecue, des danses de dragon et des danses de... Euh, Tambour et plusieurs autres types d'activités amusantes. Les aînés sont et resteront des membres essentiels de nos communautés et il faut prendre soin d'eux et nous devons travailler ensemble en tant que province pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Il y a une communauté à Nickelbelt appelée Gogama qui se trouvent environ une heure de distance dans le sud de Timmins. Et pour avoir accès aux réseau de santé, ils doivent recevoir des soins d'une station d'un poste d'infirmiers et plus de 60 d'entre eux qui fréquentent ce, ce, ce poste ont plus de 70 ans. Malheureusement, Monsieur le Président, demain, le 1er septembre, ce poste, cette station d'infirmiers et d'infirmières vont être fermées parce qu'ils ont reçu un avis que le centre va être fermé. Et ce qui signifie que les cométants n'auront plus accès à ces soins de la santé. J'ai demandé à la ministre de la Santé que pouvons-nous pouvons faire afin de s'assurer que les cométants à gauguin peuvent avoir accès à des praticiens et des infirmières-infirmières à temps plein dans leur communauté. Il faut faciliter l'équité à l'accès, surtout dans ces zones. Nous avons besoin de praticiens travaillant à temps plein qui, qui, qui, qui offrent des services dans cette zone pour avoir accès à ces soins. Hier, quelqu'un m'a dit, qu'elle doit marcher à plusieurs distances de son domicile pour se rendre à, à, à, un, à un centre, à un autre centre. Est-ce que le gouvernement va finalement conclure un accord afin merci que ce centre puisse rester ouvert? Député de Carlton, merci. Monsieur le Président, c'est avec un cœur rempli de tristesse que je prends la parole. Le 22 août, Jerry Cards, père, grand-père, collègue et l'un de mes mentors, mentors les plus euh, proches, est décédé à Ottawa. Il est chéri par sa fille et son petit-fils. Jerry. Jerry sera souvenu de plusieurs mémoires intéressantes et positives en 1950. Il s'est joint au collège militaire de ferroviaire à Manitoba où il a reçu son baccalauréat en ingénierie électrique. Après une carrière militaire exceptionnelle, il s'est lancé dans l'entreprise de, de, de la promotion et il a pris soin de sa femme pendant de longtemps. Il a travaillé en tant que consultant de, promo de promotion et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. Il a passé son temps à partager son expertise et ses connaissances aux entreprises et en continuant à bâtir des associations en faisant du bénévolat dans des événements de charité et aussi à participer dans mon équipe de campagne électorale. Hein. Pilier, je veux offrir mes condoléances à Carrie, à Richie et à toute la communauté qui l'ont perdu. Déclaration de député, déclaration député de Davenport. Merci. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir de déposer mon deuxième enfant à l'université. Je sais que plusieurs d'entre nous y anticipent pour nos enfants. Et donc, je prends cette occasion pour parler aux parents qui vont envoyer leurs enfants aux, aux éducations postsecondaires. Bien sûr, il est, le temps est difficile, mais il est aussi important. Et je sais que c'est un temps émotionnel aussi, Monsieur le Président. Je veux aussi parler au gouvernement par rapport aux besoins des étudiants postsecondaires. Plusieurs étudiants ont fait face à plusieurs difficultés suite aux fermetures de la COVID-19, que ce soit dans les écoles ou dans les institutions postsecondaires. Plusieurs jeunes ne peuvent pas avoir accès à, à, à du logement abordable. Plusieurs familles vivent dans des situations difficiles financièrement. Je, alors, j'encourage ce gouvernement, pendant que l'année scolaire va débuter, de continuer à appuyer l'institution pour secondaire, les étudiants pour secondaire et les membres des facultés qui font face à des difficultés. J'encourage le gouvernement à être présent, à réduire les, les tarifs de scolarité afin d'appuyer le, les familles aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Canestoga, merci, Monsieur le Président. La semaine prochaine, plus de 800 000 étudiants dans la province de l'Ontario vont se rendre à l'école et à Waterloo, ils vont utiliser les autobus et ces, ces autobus vont pouvoir aller chercher les étudiants avec un système de protection qui est beaucoup plus efficace. Les lumières en embertent afin d'avertir aux conducteurs de s'arrêter à une distance qui est juste pour protéger les étudiants. Donc, imaginez-vous, si dans une intersection, il y a un enfant, ce système est vraiment essentiel. Il y a plusieurs conducteurs qui ne respectent pas les règles de la route à chaque jour. Il y a plusieurs incidents chaque semaine. Nous savons que dans l'article de CTV, Jane Mazur qui est un instructeur de conduite, a dit « Il y a eu environ trois voitures par jour qui ne respectent pas la lumière rouge dans ma circonscription. » Alors, je remercie tous les députés qui ont appuyé mon projet de loi de député parce que ce système va changer la situation, va sauver des vies mais aussi va, va, va sauver des vies, surtout pendant la période d'école qui va débuter. Merci, déclaration des députés. députés. je vous donne la parole. Je prends la parole pour dire que plusieurs familles ont été appliquées par des politiques parce que plusieurs écoles ont contacté mon bureau. Pourquoi est-ce que ces politiques... Ne, ne facilite pas à ce que ces lettres soient délivrées de manière adéquate. À partir d'août, à partir de la semaine dernière, les, les règles ont changé. Il est inapproprié et irresponsable, et je dis aussi que cela n'est pas authentique. Il est difficile de vivre dans ces situations et les politiques par rapport à la vaccination ont été mandataires pendant la COVID-19. Et je me demande pourquoi est-ce que ces institutions continuent à offrir et à créer des stress pour ces étudiants? Pourquoi est-ce que c'est seulement l'université dans cette zone qui oblige la vaccination. Pourquoi? Le gouvernement a attendu plusieurs temps auparavant, surtout au niveau municipal. Ces jeunes sont des futurs leaders de communautés et ces étudiants ont été négligés pendant les trois dernières années. Il faut répondre à cela et je demande au gouvernement ce que, je demande à ce que ces étudiants puissent être traités de manière juste en dépit de leur choix d'apprentissage en Ontario. Alors, je souhaite une bonne chance à tous les étudiants de la province de l'Ontario. Déclaration de député, député d'Essex. Monsieur le Président, mardi le 6 septembre, c'est la rentrée scolaire dans la province de l'Ontario. Nous avons, aurons deux, plus de 2 millions d'élèves d'écoles élémentaires et secondaires après deux années de problèmes pendant la pandémie avec leurs parents. Et maintenant, c'est le moment pour nous de revenir à la normale. Je veux remercier le ministre de l'Éducation au nom des parents comme moi et des parents de toute la province pour que ça soit clair, que nous voulons que nos enfants soient à l'école, en personne, à plein temps, avec des sports et des activités parascolaires complètes. On veut que nos enfants aient l'expérience totale dans nos écoles. Et je vais prendre cette occasion pour euh, souhaiter à euh, tous les personnels et les enseignants euh, dans toute la province et au comté d'Essex une année scolaire avec beaucoup de succès. Merci. Déclaration de député. La députée d'Ajax. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire que cette euh, un honneur de représenter la population d'Ajax. J'ai été une journée pour la famille par la Société islamique d'Ajax. Les groupes religieux continuent à bâtir des liens plus importants, très importants dans notre communauté. L'Association islamique d'Ajax a complété la construction de la première masjid dans la ville d'Ajax en 2016. La masjid se, se, est sur la rue Harwood et est menée par les mêmes au Qasmayed. La magie de Ajax a été un lieu de rassemblement des musulmans d'Ajax et c'est un centre communautaire donne des services aux besoins socio-économiques et de loisirs de la communauté musulmane. Les événements de cette fin de semaine étaient pour les familles, mais aussi pour les aînés. Et il y a quelques semaines, ils ont pu prendre un, un un, un groupe d'aînés à, à, à, à Niagara Falls pour voir les chutes des Niagara, et c'était une occasion pour que les gens puissent euh, se voir, se voyager et briser l'isolement. L'isolement social chez les aînés, c'est tout un problème. Des groupes et des organismes comme la Société islamique de Ajax, c'est une raison pourquoi la communauté d'Ajax a une croissance continue. Sous le leadership du Premier ministre, on veut que ce gouvernement continue à encourager des occasions pour ces organismes. Qui joue un rôle intégral dans nos collectivités. J'ai confiance que notre gouvernement va continuer à s'impliquer dans ces organismes et des groupes comme celui-là qui vont rendre l'Ontario une destination mondiale où travailler, et élever sa famille et vivre. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin. Présentation des visiteurs des visiteurs.